Bonjour à tous. Pour convertir les fractions, il faut savoir diviser. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des petites surprises. Par exemple, 1 tiers, ça vaut 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Mais Alors du coup, 3 tiers, ça doit valoir 0,99999. Moi, je pensais que ça valait un trois tiers, 3 divisé par 3. Vous aurez la réponse en fin de vidéo. En général, il suffit de bien comprendre un objet en mathématiques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 Vous êtes prêt pour la grande révélation Eh ben en fait, 0,99999 c'est égal à 1. Explosion du cerveau. Alors n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.